Euh, ben bienvenue euh, dans ce talk, ce tool-in-action euh, consacré au test end-to-end et euh, plus précisément à Cypress. Alors vous n'allez pas y échapper, euh, la petite minute la petite minute pub. Hein, donc, euh, Je m'appelle Rodolphe Bung, je suis développeur full stack euh, depuis 2005. Euh, je vous ai mis mon compte Twitter, mon compte euh, GitHub. Euh, je travaille euh, actuellement chez Agencia. Euh Agencia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, la filiale de voyage d'affaires du groupe Expedia. Donc concrètement, si votre entreprise a besoin de, de mettre en place une politique voyage, de maîtriser son budget voyage, c'est chez nous qu'il faut qu'il faut sonner. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Allez, petit sondage, je vais vous faire travailler un petit peu. Euh, qui parmi vous ici fait des tests end-to-end -end voilà. C'est bien. Qui parmi vous utilise, utilise Selenium Ouais, ok, ça marche. Et euh, qui connaît euh, Cypress ou l'utilise ah, Une personne. Deux <rire> Ok, le bah, but du jeu, hein, j'espère que lundi, sur votre projet, vous allez pouvoir l'utiliser, le mettre en place et euh, vous amuser avec. Alors oui, euh, pour la majorité d'entre nous, euh, on utilise Selenium. Donc, que ce soit par le WebDriver directement ou euh, via des frameworks comme euh, Fluent Lenium côté Java ou euh, Nightwatch, Nightwatch.js, euh, WebDriver.io côté JS ou plus spécifiquement euh, Protractor pour Angular, euh, toutes ces technologies-là sont, sont basées sur Selenium. Alors, Selenium, c'est n'est pas nouveau, hein. ça a été inventé il y a une, euh, y a une dizaine d'années. Ça a été inventé in, à une époque où euh, le web, c'était surtout euh, du, euh, des, des, des sites multipages euh, stateless. Et donc, euh, pour euh, résumer l'architecture de Selenium, en fait, on a différents bindings qui sont développés dans différents langages, qui vont interroger euh, via une API euh, des drivers, Selenium. Euh, donc, tout ça, ça se fait en remote. Et ces drivers vont après euh, faire des appels euh, en remote, toujours euh, au, euh, au navigateur proprement dit. Donc tout ça fait qu'il y a pas mal d'appels remote qui sont faits euh, et euh, si votre page a un problème, euh, si par exemple votre serveur rencontre un souci, euh, s'il y a un appel à JS qui se passe mal ou si tout simplement euh, côté client il y a un JS qui, euh, qui s'est mal passé, et ben avec Selenium c'était très très très difficile de débuguer, de savoir où était le problème et euh, ça devenait très difficile de faire des tests end-to-end -end, et en général quand on, quand on, quand on devait en faire, et ben, on y allait un petit peu à reculons. Heureusement, maintenant, il y a Cypress. Donc comme on l'a vu ce matin, c'est le jaillissement de l'esprit. Cypress, c'est un projet qui a été initié par Brian Mann en 2014. On est en bêta public depuis octobre 2017. Et surtout, ce qui caractérise ce projet, c'est que Brian Mann il a voulu vraiment mettre l'accent sur l'expérience développeur. C'est-à-dire, on le verra tout à l'heure avec la démo, c'est euh, très facile de setuper Cypress, d'écrire des tests avec, euh, de runner les tests et surtout de débugger les tests et savoir ce qui se passe. Euh, L'architecture de Cypress est radicalement différente de Selenium. déjà Cypress n'utilise pas Selenium pour interagir avec le navigateur. En fait, il va Uh, il va faire popper un navigateur et comme on peut le voir uh, ici, c'est que les, vos tests vont, vont s'exécuter au plus proche de votre code de prod. Donc c'est-à-dire dans le navigateur. Et ça, ça fait qu'il y a vraiment beaucoup uh, d'appels réseau uh, qui sont, enfin d'appels remote qui sont, qui sont qui sont qui sont plus nécessaires. Ensuite, euh, comme on peut pas tout faire dans le navigateur, euh, comme clearer le cache, clearer clear les cookies, euh, faire des appels euh, HTTP sur d'autres domaines, ou euh, faire des appels en base de données, euh, Cypress fonctionne euh, en plus du browser avec un Node.js côté serveur. Et tout ça, vous allez pouvoir, euh, ils interagissent de concert, et vous allez pouvoir faire des commandes, pour, par exemple, pour euh, populer une base de données juste avant un test. Donc ça, c'est super intéressant. Euh, et pour le moment, là, vous voyez que... Euh, Cypress pour le moment c'est que sur Electron et sur Chrome, euh, mais Firefox ne, devra, ne devrait pas tarder. Donc on va bientôt commencer la démo. Je me suis appuyé sur euh, cette application, Real World Example App. Euh, moi j'ai pris une implémentation en, en React euh, basée sur du Node.js. Euh, sur euh, le GitHub, vous verrez qu'il y a plusieurs implémentations sur différentes technos. Euh, il y a du Humber, du Angular, euh, etc. Donc euh, Cypress, il est agnostique par rapport à la techno que vous utilisez. Euh, du moment que votre site euh, bah, tourne sur un browser, hein, c'est la définition d'un site, euh, Cypress pourra euh, le tester. Donc je crois que c'est le moment de la démo. Alors Pour la commencer, bah, je ne vais pas... Vu que le réseau ici il est un peu capricieux, euh, je vous épingle l'installation de Cypress, mais grosso modo, euh, un npm installe Cypress en dépendance de dev, et c'est parti, ça vous installe tout tout seul et vous pouvez démarrer. Donc on va passer à la démo. Ici. Hop là. Ouais, c'est vraiment grand. Alors, euh, Cypress, quand on fait l'installation dans, dans votre projet, il va, euh, il va euh, créer euh, ce répertoire ici. Tac, tac, tac. Voilà. Ça va, c'est grand, c'est bon. Euh, donc ici il y a plusieurs répertoires, euh, il y a un répertoire de fixture, là où vous allez mettre euh, les, euh, les données qui vont être retournées par vos requêtes stubbées. Euh, ici, dans Plugin, vous allez pouvoir ajouter des fonctionnalités à Cypress. Dans Support, vous allez pouvoir ajouter des commandes, on le verra tout à l'heure, à Cypress pour euh, faire des choses de manière plus facile. Euh, un répertoire vidéo, parce que Cypress, à chaque run, euh, va pouvoir euh, enregistrer la vidéo de ce qui s'est passé. Et c'est assez pratique pour euh, pouvoir euh, avec votre CI-CD ce qui s'est passé. Le répertoire qui, nous, qui va nous intéresser le plus, c'est ce répertoire intégration où, euh, où sont localisés euh, les tests qu'on qu va écrire. Voilà, ici, tac. Donc, euh, bah on va lancer Cypress. Euh, euh, J'ai fait ma petite commande ici, mais si je vous montre là, pardon, ici, dans package.json, euh, hop, c'est trop petit, je vais zoomer un peu. Grosso modo, je me contente de faire un Cypress open. Et ça m'a ça, ça lancé la, la petite GUI. Donc voilà l'interface. Euh, ici là, Cypress me dit que euh, mes tests sont basés sur euh, localhost euh, 41000. Euh, mon serveur il n'a pas encore démarré, mais il est gentil, il me dit euh, « attention, tu l'as pas démarré, donc potentiellement tous tes tests euh, ils vont planter ». Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, quand j'ai créé euh, ce répertoire Cypress, euh, il vous instancie euh, aussi un test euh, d'exemple, ici, là, hop, je vous, je vous l'exécute. Le, en fait, c'est un test, c'est un peu le, le showcase de Cypress, où là, euh, par rapport à un site qu'ils ont fait eux, ils vont vous faire un tour d'horizon de, des différentes fonctionnalités. Donc ici, je vais en profiter pour... Euh, pour faire un petit tour du propriétaire. Ici, ça sera le, le test qui s'exécute, et vous voyez la progression de, du test. Ici, vous avez en temps réel euh, le, le rendu euh, du, euh, de votre site dans le, dans le navigateur. Et comme vous êtes dans un, dans un Chrome, bah, vous avez potentiellement accès à tout ce qui est DevTools ici. Donc ici, ça va être très très pratique de voir ce qu'il y a par exemple au niveau réseau, euh, d'accéder à la console pour interroger euh, par exemple les différentes librairies de votre application. Voilà, est, on est en territoire connu quand on fait du web, on est euh, sur les Chrome DevTools. On voilà, va l'arrêter, hein, c'est.. C'est pas la peine d'aller jusqu'au bout. Donc là, je vais le stopper. Euh, ici, j'ai toujours pas démarré mon serveur, je vais le faire. Tac. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, euh, on va s'appuyer sur ce site-là pour faire des mots de Cypress. press. Donc, euh, c'est un medium-like, hein, c'est une plateforme de blogging. On va on va faire euh, on va faire des petits articles. Euh, je peux aller sur une fiche d'auteur. Euh, ensuite, je peux aller sur euh, un article qui m'intéresse. Il euh, y a des commentaires qui peuvent être posés sur sur, le, sur les articles. Euh, voilà, c'est on est sur du grand classique. Il y a un nuage de tags qui est ici. Euh, voilà, il y a une partie authentifiée, quand on est authentifié, on peut poster des commentaires et on peut effacer nos commentaires. Très, euh, assez classique. Donc là, tout ce que je viens de vous dire, le, le happy pass, on va dire, ce que je vous propose, c'est d'en faire un test critique. On va tester euh, tout le flow que je viens de vous dire, de vous énoncer, et euh, faire des assertions assez grossières, pour que, euh, voilà, si ce test, le but du jeu, c'est que si ce test y foire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe mal en prod, euh, voilà, il faut tout de suite aller voir ce qui se passe. Donc, dans Cypress, justement. Donc, ça, j'en ai plus besoin. J'ai un test ici, voilà, qui s'appelle Critical Flow. Hop, je vais dedans. Ça s'exécute. Donc, ce que, vous, ce, que vous, ce que vous pouvez voir, c'est que ça va très très vite. Voilà. Donc, ça allait tellement vite que je vais reprendre. Euh, donc, voilà, je visite la home page, je fais différentes assertions. Euh, je clique sur le premier lien auteur. Ensuite, je, je clique sur, sur une page d'article. Etc. Etc. Et à la fin je fais même un login et je valide à la fin que... Euh, toc toc toc. Non je fais pas de validation. Si voilà, si je fais une validation dans le header que je suis bien authentifié parce qu'il y a bien mon petit nom qui s'est affiché. Donc tout va bien. Mais si vous faites attention, euh, ici notamment, si vous voyez qu'il y a deux requêtes qui, qui n'ont pas abouti. Alors pourquoi elles n'ont pas abouti En fait, je ici je récupère tous les éléments, éléments auteur donc, euh, ce, qui, ce qui est sympa ici, c'est qu'il me dit qu'il y en a 10 Je clique dessus, mais tout de suite après, je lui dis de visiter une autre page. Donc bah, Cypress il est gentil, lui il a cliqué, bah, il t'écoute, il va visiter l'autre page. Il ne va pas attendre que la page euh, pour laquelle j'ai cliqué euh, se charge. Donc pour pallier à ça, euh, ce que je vous propose de faire, c'est de rajouter des assertions pour là forcer Cypress à attendre le chargement de la page avant de passer à la suite. Donc on y va. Euh, tac, tac, tac, ça se passe ici, je vais zoomer un peu. Là voilà. et ici, ça tombe bien, il y a un petit to do, on va rajouter des assertes. Euh, je vais mettre tout ça en commentaire. Histoire de, Voilà, donc ctrl s, hein, je flèche sur disque, voilà, vous voyez, dès que je fais ctrl s et fléché sur disque, euh, ça presse le watch et relance tout de suite le test. Donc ça c'est euh, cool aussi, on a un gain de productivité qui est, qui est intéressant. Donc voilà, j'arrive, la page s'est affichée, et maintenant faisons quelques petites assertions. Je vais par exemple tester que j'ai le petit nom de, de l'auteur qui s'affiche ici. Donc ça se passe avec des sélecteurs CSS. Et donc ici, vous avez un petit outil sympa, le sélecteur Playground, qui vous permet de, de voir un peu, de, de, de récupérer le sélecteur qui va bien. Donc si je clique dessus, pouf, vous voyez ici qu'il me conseille de mettre le sélecteur H4. Je peux le mettre directement dans le presse-papier, et du coup, ici, rajouter ma petite, euh, ma petite assertion « should uh, to be uh, visible ». Je sauve, tac, c'est relancé, et voilà. La page s'est bien chargée, mon assertion s'est bien déroulée. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut valider encore On va valider par exemple, je continue à jouer avec, hop, reviens par là. Euh, je vais valider, voilà, qu'il y a un élément « article preview on ». Va, on va regarder si, euh, si y en a bien. Donc on va faire ça. Si uh, j'ai oublié de le prendre tout simplement ici. Voilà. Uh, point should be visible. Tac. C'est reparti. Voilà. Mes deux assertions ici se sont bien déroulées. Je suis content. Je décommente le reste. Tac. Perdu. J'ai déjà décommenté, non, j'ai mal sélectionné, pardon, voilà, et ouais, c'est bon. Donc voilà, le scénario se déroule comme avant, sauf que là, mes requêtes se sont, bien, euh, sont bien allées jusqu'au bout, voilà. Donc faites attention à ça, si vous voyez des requêtes qui n'aboutissent pas, c'est peut-être que vous êtes allé un, un peu trop vite. Euh, ok. Euh, maintenant, ce que je vous propose, c'est de tester la fonctionnalité de login. Ici, euh, la fonctionnalité de login, elle est là. Donc ici, ce qu'on va voir, c'est que je teste les différents cas de la page de login, euh, un champ qui est mal rempli, euh, et jusqu'à le happy pass à la fin, où je valide que mon petit nom s'est bien affiché. Donc si on fait un, un coup d'œil sur le test, vite fait, euh, ce qu'on voit ici, donc c'est les différents scénarios que j'ai exécutés, il y a un peu de répétition. Vous voyez par exemple qu'ici, je vais le mettre en plus grand, c'est un, euh, un peu redondant. Euh, ici, sur les cas, sur les cas pareil, il y a de la redondance. Euh, voilà. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Cypress, derrière, c'est du mocha, donc vous avez toute la puissance de mocha après pour faire euh, des hooks. Et alors, Ici, on va par exemple utiliser euh, un before each. before each, euh, took, Hop. Alors, euh, c'est une fonction. Euh, on va faire un CI.visite. Tac. Bon, oui, fatalement, il le fait deux fois. Et maintenant, ce qui fait qu'on peut, tac, effacer tout ce qu'il y a ici. Voilà. Donc là, mon test marche comme avant. Voilà, ce qu'il faut faire attention, euh, éviter de faire trop de répétitions dans vos tests. Vous êtes dans du JS, vous êtes dans un framework euh, super utilisé, euh, qui est Mocha. Donc n'hésitez pas à utiliser les, les hooks pour euh, factoriser ce qu'il y a à factoriser. Euh, ensuite, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on va tester euh, plus en profondeur. Euh, donc là, ce qu'il y a, c'est qu'on a un login qui marche. Euh, je suis à 100% sûr de ma feature. Maintenant, on va aller sur la page d'articles. Tac, tac, tac, ça se charge, si ça veut bien. Voilà, donc là j'ai testé euh, la page article, euh, pareil, hein, toujours c'est du mocha, j'ai mis deux, euh, deux contextes, un contexte où je suis authentifié euh, ici, euh, authentifié pardon, ici. là je suis dans un contexte anonyme, dans le contexte authentifié je valide que je peux créer un commentaire et le supprimer, donc ça c'est bien. Je vais faire un focus maintenant sur la partie euh, authentifiée. Ici, voilà. Euh, donc là, vous voyez, j'ai un euh, J'ai before each, hein, donc euh, c'est bien factorisé, il n'y a pas de redondance de code et tout, tout, tout va bien. Euh, deux choses. Ici, vous voyez que euh, j'ai déclaré des routes. Et ces routes, en fait, euh, simulent les appels AJAX qui sont, qui sont faits. Là, en fait, je dis à Cypress, intercepte-moi cette requête-là, euh, tu lui mets un alias pour que je puisse le, le repérer facilement, et euh, la réponse, euh, tu, me, tu, me, tu me remplaces la réponse avec ce que j'ai mis dans, dans ce fichier fixture. Et donc, si je vais dans fixture, dans article, article oni uh, 2json j'ai euh, le contenu de, ce que, de, de la réponse qui, qui va être retournée. Et là, je peux, je peux passer maintenant sur des requêtes plus fines parce que là, c'est moi qui contrôle la réponse, et je peux faire vraiment des assertions sur le titre, par exemple, euh, sur le slug, sur le, sur le body, etc. Vu que c'est moi qui con contrôle ce que, ce que va me retourner le serveur, même si c'est simulé, je peux vraiment passer à des assertions super fines. Et ça, c'est super cool. Euh, deuxième chose qu'on qu peut voir et qui me gêne un peu dans, dans ce test, euh, je vais arrêter, tac, close other... Ce qui me gêne ici, euh, c'est qu'on repasse euh, par la fenêtre de login. Donc vous voyez, je fais un appel à slash login, je remplis le formulaire avec les crédentials, et euh, je fais une petite validation pour éviter que ça marche. Donc ça c'est bien, mais euh, euh, aller sur une page, attendre qu'elle se charge, attendre que la soumission de formulaire, et attendre que tout se passe bien, ça prend du temps. Donc c'est dommage de, de passer par euh, l'UI pour vous mettre dans l'état que vous voulez. vous voulez juste vous authentifier. Donc nous, ce qu'on qu va faire, plutôt, c'est... alors... Je vais m'intéresser seulement à ce test-là, contexte.onli, tac, on va voir le tac, euh, article. Donc normalement, il m'exécute que le test euh, de la partie authentifiée, voilà, donc ce qu'on va faire, euh, c'est que dans, euh, dans, le, dans la partie support ici, j'ai fait une fonction d'authentification, mais euh, via euh, des appels rest. Donc, via juste un appel rest. Je fais mon appel rest ici, euh, je récupère la réponse, je récupère mon token, et euh, je le mets euh, au bon endroit dans mon local storage. Et normalement, euh, mon application considère que je suis authentifié, et euh, je, je peux démarrer mes tests dans cet état-là. Donc là, c'est une commande qui s'appelle login, qui prend un email et password. Donc, on va la prendre. On va faire un CI. CI.login et prend un email et un password. Tac. Je sauve. Hop, ici, plutôt. Voilà. Et là, vous voyez, c'est allé plus vite. C'est allé plus vite parce que je n'ai pas eu besoin de m'authentifier sur la page et, euh, et d'attendre les, les différents rendus pour passer au test profondi. Donc voilà, ça c'est une, une des qu'il faut savoir quand on fait du site euh, N'attendez pas, euh, ne, euh, ne vous mettez pas dans, dans l'état que vous voulez via l'UI, faites-le via de, de manière programmatique. Login, ça, ici, ça ne ça, ça servait à rien de le tester, il était déjà testé dans une page à part. Euh, ce qu'il faut vraiment, c'est se mettre de, dans l'état auquel on veut et euh, prendre des raccourcis, quand c'est possible. Euh, donc voilà... Donc là vous allez me dire, ok Rodolphe, c'est sympa, là, ta petite GUI j'ai envie de l'utiliser maintenant dans ma CI-CD, dans, dans mon intégration continue. Euh, bah c'est ce qu'on va faire, je, je, je stoppe ici, je vais même stopper Cypress, et là je vais prendre ma console, qui est très moche, c'est mieux. Euh, et je vais lancer une commande, Cypress, on avait cypress Open et là ce qu'on va faire, c'est un cypress.run. Ici, je dis, alors je sais pas si ça va. Voilà. Ici, je dis, euh, run moi un test et exécute moi bah, le test qu'on vient juste de voir, article-spec.js. Article je le run. Et donc là, tout, tout va se faire en ligne de commande et euh, c'est le genre de commande que vous allez que vous allez lancer sur sur votre Jenkins. Cool, tout s'est bien passé. Allez, allez encore plus loin. Euh, Cypress propose euh, un petit euh, un outil euh, qui est le Dashboard Service. Le Dashboard Service, qu'est-ce que c'est C'est une interface ici qui va euh, se charger d'agréger les données euh, de, vos, de vos différents runs. Donc, ben, on y va, on va essayer de setuper tout ça vite fait. Euh, pouf, pouf, pouf, euh, je retourne dans, mon, dans ma configuration. Et ici, je vais lui dire run, et je vais euh, lui dire, ah, ça serait pas mal euh, d'enregistrer de, les différents runs. Donc là je lui donne un petit nom, on va l'appeler voxt, euh, voxt Vox, euh, lu tiens, Touk. je vais dire que ça dépend de moi, je vais dire que c'est public, pouf, et donc là il va me dire deux choses, il va me dire, ok, voilà, voilà le project ID, et quand tu runs tes tests, voici une petite clé qu'il faut fournir à ton run, pour que euh, j'uploade les différentes données nécessaires euh, au dashboard de Cypress. Alors comme il est sympa, euh, il a déjà modifié normalement... Euh, alors je ferme ça... Et normalement dans mon cypress.json perdu... cypress.json ici, il a rajouté euh, hop, le project ID tout seul. Il est sympa. Donc maintenant je retourne sur mon terminal, ici. Et je vais reprendre le record kick euh, vient de nous fournir Cypress. Tac. Et je, relance. Et je relance. Donc là, avec le réseau qui est un peu capricieux, est-ce que ça va marcher Oui, il a vu ici. Ah, vraiment très capricieux le réseau. Voilà, tout s'est bien passé. Euh, il va uploader la vidéo, etc., etc. Et normalement, on va pouvoir voir sous vos yeux ébahis, mon premier run, cool Et là, donc vous, vous pouvez voir ce qui s'est passé, euh, tout, les insights, voir euh, les, différentes, euh, les différents tests, combien de temps ils ont pris, etc. Donc c'est super sympa. Donc On n'a on pas encore la vidéo, je pense qu'il est encore en train de la charger. Mais normalement, vous avez aussi la vidéo qui va vous montrer ce qui s'est euh, passé dans, dans votre test. Donc voilà pour le dashboard service. Et c'était tout pour la démonstration. Alors, Donc voilà un petit résumé de ce qu'on a vu, hein. le test de flow, le test de page unique, euh, inter intercepter, stuber les requêtes euh, XHR, euh, enrichir le comportement de Cypress. Euh, vraiment très important se mettre dans l'état que l'on souhaite de manière programmatique avec des raccourcis quand on peut, sans utiliser l'UI, vous allez gagner énormément de temps euh, lancer les tests via l'interface ou en mode headless comme on l'a vu et le dashboard service Le dashboard service c'est un service qui est, qui est gratuit à l'heure actuelle parce qu'on est en bêta ça sera, ça sera payant une fois que ça sera réalisé pour de bon mais ça sera la seule partie payante de ServicePress Tout ce qui est runner, ça, sera, ça restera open source et gratuit Et c'est pas fini euh, encore des fonctionnalités, il euh, y a des librairies qui permettent notamment de tester euh, unitairement euh, vos composants, euh, que ce soit React, euh, Vue, uh, Cycles, Velt, Angular, HyperApp. Euh, vous pouvez euh, initier des tests où vous allez seulement instancier vos composants et vous allez pouvoir euh, faire des assertions dessus, euh, voir le rendu euh, unitaire de vos composants. Et ça, c'est vraiment pas mal. Euh, vous pouvez tester la régression visuelle. Donc... Euh, à l'heure actuelle, c'est la communauté qui a fourni ce, ce, ce plugin. Euh, il faut savoir que Cypress euh, va fournir un outil de régression visuelle de, euh, pour tester la régression visuelle out of the box. Ça va bientôt venir. Et non seulement ils vont vous dire attention entre le run 2 et enfin entre mon run actuel et le run précédent, il y a eu un delta euh, dans, la, dans, le, dans le visuel, mais il va, il va, pour, il va pouvoir vous dire euh, c'est sûrement dû au fait que le CSS ou le JS a, a cette différence là. Parce que comme Cypress tout, tout ce qui se passe au niveau réseau, il sera capable de vous dire c'est sûrement dû, euh, il y a aussi ce diff au niveau de, de votre code qui fait que ça a sûrement provoqué euh, cette régression visuelle donc ça, ça va être vraiment puissant enfin, euh, il y a les plugins qui vont permettre d'enrichir en fonctionnalité Cypress, notamment le support de TypeScript pour ceux qui sont vraiment allergiques à la Javascript et euh, Cucumber pour ceux qui, euh, qui en ont besoin euh, la communauté donc, ici, on voit depuis octobre que ça, ça n'arrête pas de monter. Bon, le 31 décembre, je pense que les gens faisaient autre chose. Euh, en juin, je ne sais pas ce qui s'est passé avec NPM Trends, mais ce n'est pas lié à Cypress, hein, c'est toutes les libres qui ont accusé Agropic. Mais ce qu'on voit de manière générale, euh, c'est que ça, ça n'arrête pas de monter et que ça a l'air d'être très bien suivi par, euh, par tout le monde. Alors, des inconvénients peut-être c'est peut-être encore un peu jeune hein, on est encore en bêta, euh, mais bon l'équipe euh, de Cypress est très active. Euh, vous pouvez mettre euh, vous pouvez poster des issues, ils sont ils sont super super à l'écoute donc euh, c'est cool. Euh, il y a des compromis à connaître comme le fait que euh, si votre site utilise euh, plusieurs navigateurs enfin euh, ou plusieurs onglets, bah ça ça Cypress il, il sait pas le gérer. Si euh, par exemple euh, vous cliquez sur un lien, ça instancie une nouvelle fenêtre, ça vous vous pourrez pas le tester avec Cypress. Et enfin et surtout c'est euh, peut-être pas encore le support de multi navigateurs, hein, comme je l'ai dit. Euh, Electron, Chrome, Firefox qui arrive, Edge qui devrait suivre dans la foulée, mais c'est assez limité comparé à Selenium qui a vraiment, euh, qui vraiment euh, utilise tous les navigateurs. Là, au niveau de Cypress, on est euh, plus limité. Chez bah, Agencia, on utilise Cypress, euh, ça a été bien accueilli par les développeurs et les testeurs. Euh, on l'utilise pour faire, comme on l'a vu tout à l'heure, des tests de flow, des tests unitaires de page. On a une intégration avec euh, notre CI/CD via Jenkins et euh, tout, euh, tout va bien. Voici ces différentes ressources, ressources sur lesquelles je me suis appuyé. Euh, je, je vous encourage à voir la documentation officielle qui est vraiment aussi euh, très, très, bien, très, très bien fournie. Euh, ils mettent vraiment l'accent dessus. Euh, c'est super cool, des recettes hein, aussi, euh, par exemple comment gérer le plot, des choses du genre, donc euh, si vous voulez voir des petites recettes euh, de Cypress, c'est par là que ça se passe euh, des conférences, à euh, AserJS, où là c'est les créateurs de Cypress qui, euh, qui montrent leurs produits et c'est vachement bien donc euh, n'hésitez pas à, à, à, à consulter ces, ces, ces ressources là voilà, merci, je crois que je suis en retard euh, mais il y a sûrement un, un petit temps pour euh, les questions <rire> j'espère, c'est bon où ils sont, le modérateur Non, ils ne sont pas là. <rire>